Je dois euh, calculer maintenant le nombre d'enfants moyens dans ces fratries. Pour ça, il faut que je commence déjà par trouver le nombre total d'enfants. Donc ici, je vais écrire égal, et je dois faire 6 fois 1. Sauf qu'il y d'écrire 6 fois 1, je vais le nom, écrire le nom de cette cellule. Là, c'est B2, fois, je mets l'étoile, et au lieu d'écrire 1, je mets B1. Il me trouve 6. Bon, ça tombe bien. Ici, je vais mettre égal le nombre de cette cellule, c'est C2, fois l'étoile, le nombre de cette cellule, c'est C1. Il trouve 22 enfants, ouais, parce que 11 fois 2, ça fait 22. Et en fait, plutôt que de réécrire à chaque fois, je vais prendre maintenant ma poignée, je clique vers la droite, et hop, il calcule tout d'un coup. Et ça, c'est quand même pratique. Je vérifie, on soit 3, 33, 12 fois 4, 48, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18, 2 fois 7, 14. Et ben maintenant, comment je vais faire ici Ici, j'avais trouvé 48 en faisant somme de toutes les cellules d'avant. Et bien là, je vais baisser ma poignée et il va avoir calculé directement la somme de toutes les cellules d'avant. Il me reste à calculer le nombre moyen, donc la moyenne d'enfants par fratrie. Ça, je le mets à gauche, je clique donc ici à droite. Pour trouver le nombre d'enfants moyen, je mets ma formule égale. Cette cellule-là, elle s'appelle I3, divisé par la cellule du dessus, elle s'appelle I2. Entrée. et il a trouvé ça comme nombre moyen d'enfants par fratrie, que je vais prendre, donc euh, copier-coller dans mon fichier texte et à transmettre au professeur.